Depuis 4 ans, le SNES est à vos côtés dans les établissements, dans les conseils d'administration, dans les heures d'information syndicale, pour vous aider au quotidien face à une hiérarchie souvent pesante et peu respectueuse du droit. Depuis 4 ans, le SNES FSU fait respecter vos droits dans les commissions paritaires, pour améliorer vos mutations, pour respecter vos carrières, pour améliorer vos salaires. Depuis 4 ans, la FSU se bat au comité technique académique, pour améliorer vos conditions de travail, pour obtenir une égalité sur tout le territoire de l'archipel, pour maintenir l'emploi de titulaires dans l'académie. Depuis 4 ans, la FSU se bat contre la précarité, pour la formation de tous les collègues de l'Académie. Depuis 4 ans, le SNES et la FSU organisent des formations syndicales, pour améliorer les connaissances des collègues, pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits au quotidien, pour qu'ils réfléchissent ensemble à un système éducatif plus juste, plus égalitaire, où tous les élèves peuvent réussir. Aujourd'hui, notre organisation syndicale a remporté largement les élections professionnelles grâce à vos voix. Le SNES et la FSU vous disent simplement « Merci pour votre confiance ».